Bonjour à tous. Attendez, attendez. Bonjour à tous. Je m'appelle euh, Quentin Rocher. Euh, 39 e journal de cas. Je vous montre euh, ma page du jour. On y voit la fille. Euh, dans une télé qui a l'air en grande souffrance et se tient la tête et puis euh, il y a des insectes euh, non identifiés des cafards, euh, des punaises, euh, des scarabées, je sais pas trop j'ai pas cherché à faire un insecte en particulier vous savez très peu de gens regardent ces vidéos hein. si vous les regardez vous faites partie quand même euh, une sorte euh, soit d'élite soit de gens et euh, eh bien qui s'intéressent à des choses euh, auxquelles les gens ne s'intéressent pas euh, normalement quoi bon voilà alors, beaucoup de petits points euh, je fais beaucoup de petits points alors euh, faut savoir que les petits points sont une activité réservée aux gens heureux parce que euh, si on est malheureux et qu'on commence à faire des petits points, on a quand même vite fait d'avoir des pensées, voire des envies euh, suicidaires, je dirais. Alors, euh, c'est une sorte de test que vous pouvez faire si vous arrivez à faire des petits points euh, sans vous suicider, c'est que vous êtes euh, sans doute quelqu'un d'heureux. Bon, voilà. Je trouve que la posture euh, de la fille est pas trop mal euh, retranscrite à part ça et euh, Voilà pour aujourd'hui euh, je vous dis euh, à demain alors pour ceux qui veulent savoir aussi euh, parce que la question qu'on me demande qu'on pose le plus souvent c'est combien de temps tu as mis pour faire euh, ce que tu as fait alors là il y a environ 12 heures de petits points sachant que ce sont des petits points euh, assez gros hein. euh, dans ma bd par exemple bah, les petits points sont beaucoup plus petits est beaucoup plus aussi précis, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de tact euh, et d'effort mis dans ces petits points. Et parfois, j'ai sur certaines pages, j'ai passé 100 heures à euh, faire des petits points. Euh, c'est-à-dire que dans un chapitre de temps cassé comme... Euh... Euh, attendez. Comme celui-là, finalement, il y a des, je sais pas, peut-être euh, 150 jours à ne faire que des petits points, quoi, hein, des milliers et des milliers d'heures bon voilà, je pense que maintenant, euh, je peux dire que je, euh, je connais la science des petits points. Donc que c'est quelque chose que je maîtrise, quoi. Bon, alors voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis euh, à demain.